Mesdames et Messieurs, salut encore à tous. Nous remercions tout le monde qui a voulu commenter pour, pour nous-mêmes. Nous avons commencé une petite série de travail sur QuickBooks. Nous avons quelques personnes qui sont intéressées, qui voulaient commenter pour nous parce que ça a eux-mêmes. demandé pour nous faire une formation. Ils sont prêts à suivre la formation. Bon. Et, n'en pas une réponse parce que nous n'avons tellement pas de temps. Nous voulons faire ça pour nous partager ça avec des amis qui parlent et qui est intéressés dans QuickBooks. Ça, nous, va le faire aujourd'hui, là, dans QuickBooks. Et, et nous, euh, Jodia là, sur QuickBooks, version 21, QuickBooks 2020, je crois. Et, mais c'est même là, avec 2018, tout le monde qui a QuickBooks, est QuickBooks, c'est presque le même barat-là, quelques petits changements. Donc, comme nous faites créer même compagnie encore, parce que nous avons été retirés compagnie et c'est Zéclé compagnie pas grand, c'est ADES, c'est clair. Nous avons montré déjà comment nous sommes capables de créer une entreprise. Ça nous parle, oui, je dis là, c'est premièrement comment nous sommes capables de mettre taxes dans QuickBooks lorsque, par exemple, on a acheté, nous devons payer l'État taxe, par exemple TGCA ou bien taxe sur le chiffre d'affaires TCA, et quel que soit le a si c'est 10%, si c'est 19%, si c'est 16%, si c'est 4%, faut retirer par l'état à la donne lorsque vous vendez. Que ce soit, eh, pantalon, chemise, bonbon, sur etc. Donc, il eh, faut retirer par l'état à la donne, et pour capable qu qu'on eh, chaque mois, pour capable payer, ou bien chaque deux mois, ou bien chaque trois mois, selon côté où il y a là, pour capable de payer de taxes. Et puis, l'autre, part encore, si par exemple, vous avez multi-change et, et on gagne plusieurs monnaies. La côté où, il y puis là, gamin qui paye en dollars, gamin qui paye en euros, gamin monde qui paye en good, gamin monde qui payent en n'importe quel modèle, on est capable et faire un changement de monnaie alors on fait facture pour monnaie. Ok? Nous parlons de ça tout à l'heure. ça sinon, nous parlons et en fait nous te fait déjà. Par exemple, dans la compagnie là, nous voit que et, tout menu est à gauche. Nous voit monsieur à droite, n'aller dans non dans et view. Et puis, nous faisons Top Icon ». Dans toutes les icônes et les je vais retirer parce que je n'ai pas besoin. Ça, c'est « Clickbook » qui m'a fait. Je vais retirer. Je m'apprends faire un clic droit sur le « Customize ». Et puis, je commencer à retirer. Je fais faire lettres. Je commencer à retirer plus fort de l'icône que j'ai. Je vais mettre ça que j'ai besoin pour ma travail et ça sa façon. Là, e, bien, de, mbezon, bah, et a e, call, je fais quickbook, je travaille bien pour être capable prendre des besoins directement, je bon, Par exemple, je customer, je client, espace, je pas besoin ça, je me suis quitté, je me suis <maz -yhaba> je ne pas. je suis vendeur, je après ça, simuler, je fais clic droit toujours, je fais customer. Et puis, je mets une séparation. Là, c'est espace. Et puis, quand y a là, je vais mettre l'autre icône là-dedans que je besoin. Par exemple, je customer avec vendeur, je vais chercher par exemple liste de produits que je besoin. « liste de produits, c'est item list. Je clique sur lui. Je vais commencer à créer une liste de produits que je Par exemple, je fait « new en bas, new. Et, et puis, on fait « New produit Par exemple, on va faire « Inventory ». On me déjà « Inventory » par là, ça dit que euh, si on va compter un nombre de... Bon, euh, on a fait premièrement « Service ». Euh, on a pris le service. service par exemple, euh, nous taper une Lettre pour le monde » ou n'importe quoi. Et puis, dans la description, on a marqué « Lettre administrative » ou n'importe quoi. Ça, c'est « Service » et puis nous marquer par exemple 10 euros ou bien n'importe quoi est-ce que le produit a la bien taxe oui, nous quittons la donne dans qui compte nous va le faire par exemple, n'appelez comme ça et on compte euh, l'entrée du revenu appeler par exemple, et administration ok et bon supposons que c'est clair et puis nous faire et Nous, nous sommes top et puis, l'aller les dit nous, quel type de compte nous dit, par exemple, administration, et puis, si nous le dis, par exemple, c'est revenu, sur les revenus, par exemple. Bon, nous faisons OK, nous close. Nous fermons. Nous allons créer, et, et de nous demandons pour nous corriger li, nous allons dire option, parce que nous retirer always check, et puis nous faisons OK, nous fermons. Nous pas créer un autre menu encore, mais cette fois-ci, c'est menu pour nous capables de compter. C'est inventaire, c'est-à-dire le nombre de choses que nous vendons et ça que nous restons. Nous faisons « menu » et puis nous faisons « nous encore. Et puis là, nous faisons « inventory », c'est-à-dire que nous avons Là, par exemple, nous dit « pantalon, n'importe pas Pantalon, et puis cost, là. Combien nous allons dans « là comment nous achetons pantalon Imaginez que nous achetons pantalon 10 dollars. Et puis, « cost » of good sol. Nous quittons là. Et puis, qui vendeur que nous achetons Nous achetons chez Hakim. Chez Hakim. Hakim, c'est comme vendeur nous. Nous quittons là, nous faisons quick etc. Et puis, nous dans les descriptions, la première description nous dit ça, c'est pantalon et, et homme. Et puis, euh, nous acheté 10 dollars. Les abonnés, par exemple, nous vendons 15 dollars. Nous vendons 15 dollars, mais paye taxe toujours. on a fait payer taxes toujours. Nous faisons un marge de 50% et puis un marge de 33% en, en différence de make de 50%. Quel type de compte il y a Là, nous allons créer un autre type de compte, c'est toujours compte revenu que il y a. Et après ça, et, disons, et, et, et administration, nous fait l'état Par exemple, nous carré de ça, par exemple, fourniture. N'importe salaire. Nous avons fournitures. Maintenant, Le nombre de pantalons que nous avons, combien nous achetons par exemple Nous avons nous un type de Le nombre de pantalons que nous avons acheté dans l'inventer asset là, nous par exemple, nous avons reorder point minimum, par exemple. et Si nous commandons 100, nous avons dit qu'à partir de 10, nous avons recommandé encore. Combien nous avons mené Nous avons dit que nous avons dit que nous. On pense que ça de parler de 1000 dollars à la date du 8 et juin 2021. OK, Nous faisons OK. Si nous voulons créer l'autre, nous faisons next. Mais là, nous avons apprécié en deux types de menus. Et puis, quand nous a là, nous changons que tous les deux menus ont une taxe dedans cest C'est-à-dire l'être taxe, le nous a une taxe. Nous avons créé facture, nous faisons. Yeah. Mais avant que nous faire facture pour le client, okay, nous pouvons yeah. taxe taxe dedans Mais avant, vu que nous voyons, nous, mm -hmm. là, mm -hmm. nous non, et toujours dans liste, nous prend un menu et puis nous voulons l'icône. Item list, ah, liste de euh, euh, Le article on a on a bar fait view Et puis on a fait add Item list to icon bar Ok, donc vous voyez le si nous Nous article, nous changez de noir Nous voulons Et nous voulons là Nous voulons ne là, comme ça Si nous voulons, nous voulons qu'il Très bien, ok Nous zoom plus, nous voulons Côté icon, voilà, il sortit sorti ça là, ouais, là c'est meilleur. Et voilà, donc nous retournons dans le même moteur. Quand y a là, ça nous va le faire, nous va aller dans préférence, et puis pour nous pour créer taxes, que nous va retirer, comme taxe gouvernement lorsque nous achèons. taxe Taxes, nous allons aller dans la sal -tax. salle taxe, celle taxe ici, nous allons dans la compagnie préférence, et puis, on y a est-ce que nous voulez do you charge sales sense tax nous dit oui et puis on y a là nous va ajouter un premier type de taxe on fait add tax OK et puis là après les taxes par exemple taxe sur le chiffre d'affaires T T C A taxe sur le chiffre d'affaires T C A et puis on dit taxe soit soit on peut dire sales sans taxe, Ou bien nous dit taxe et, euh, gouvernement. à Combien pour s'enlier nous dit par exemple 4%. Plus ou moins 4%. Et puis, qui est-ce Par exemple, qui est-ce qui a collecté ça C'est le gouvernement. Okay, là, nous avons marqué le gouvernement. Il est venu comme une sorte de, euh, de monde à part, comme un vendeur. Et puis, et même et nous connaissons qu'il les nous payer. Nous payons. Sinon, nous, nous allons faire top-là, par exemple, pour nous exactement qu'on est, qui est ce monde capable de collecter les taxes là. Ok? On fait ok. Nous finis, nous finis là. Sachez que nous que nous sommes capables de créer plusieurs types de monnaies. En même temps que nous ça, nous allons faire préférence là, également pour nous capables Mettez, là, nous allons faire facture pour nous capables de mettre, nous capables de vendre en deux monnaies ou même plusieurs monnaies. Mais il faut nous choisissions une monnaie de base. Soit nous choisissons dollars, comme une monnaie de base, elle dit que toute comptabilité nous a fait en dollars. Mais si nous sommes en euros, nous allons convertir selon le taux du jour en euros. OK? Ou bien tu nous choisissons euros, et puis si on paye nous payons en dollars, nous pouvons aller en dollars. Comme moi-même, maintenant, dans la France, m'a fait en euro de base, et puis quand on y a là, nous avons choisi dollar comme une monnaie, et bah, nous ne capable faire n'importe quel. Ça veut dire que le taux y a là pour nous choisir, c'est le taux que euh, nous allons accepter, soit dollar ou bien soit, soit euro. De temps en temps, nous sommes capables de changer si nous voulons. Ça, ça nous fait, nous sommes capables d'aller toujours dans Edit, préférence, et puis d'aller dans Multiple Currency. Nous avons dans la compagnie préférence. Là, elle dit est-ce est que nous sommes capables d'utiliser une currency nous dit non. On a utilisé plusieurs currencies. Et currency, c'est le euh, taux de change. Elle nous dit -ou, oui. Et puis, elle est-ce que nous voulons prendre le dollar comme une monnaie de base OK Bon. Et, en fait, exception on prend le dollar comme c'est le même qui est dans le monde entier. Quand on a quitté le dollar comme une monnaie de base. Et puis, nous dit, OK, nous n'avons a pas changement à faire. Il a fermé tout la barrière et puis il a retourné encore pour capable créer le dollar comme monnaie de base. Mais là, nous avons créer, nous avons ça, nous avons créé le dollar comme monnaie de base. Et il faut choisir, après, il faut choisir qui d'autres monnaie que nous avons comme seconde monnaie. Nous avons, avons gagné un ou bien plusieurs types de seconde monnaie. Par exemple, nous allons aller dans la liste. Nous allons aller dans currency list. OK? On a élargir ça. On a toutes sortes de monnaies dans le monde entier, mais il y a qui est actif, un qui n'est pas actif. Et ça qui est plus usé. Par exemple, nous avons le dollar là. OK? Nous dollars dollar là. Nous dans le dollar là. OK? Et... Donc là, et puis, nous gagnons eu exactement l'euro qui est là, comme monnaie qui est active. Si nous voulons regarder, si nous voulons voir qui, tout le monde est au sac actif, sac pas actif, nous gagnons par exemple, et qui coche ça, ça là, nous dit que, pour le banon, tout le monde est seulement qui est actif. Si nous voulons, par exemple, nous voulons bah avec une monnaie japonais, nous voulons dire que, monnaie les japonais, nous ne pas faire que les actifs, nous ne non pas fait nous faisons un clic droit, nous disons le revenu inactif, indiqué, nous retirer. à nous était dollar canadien euro avec US dollar qui modèle localement. Si nous voulons mettre Gouda ici en tout, nous voulons mettre Gouda ici, ça est selon nous. Nous ne va pas prêter trop longtemps pour ne soit pas trop long. Immédiatement, que a, nous avons été dollar avec euro ok, et comme monnaie active, que si nous fait en facture, nous ne sommes pas monnaissons. Changer quelque chose là, nous devons encore monnaie de base, le dollar. Nous ne faire en facture maintenant, et à partir de euh, QuickBooks. Euh, nous avons monnaie, par exemple. Dans la facture, là, nous gagnons un client, nous gagnons une euh, in invoice, et puis euh, nous gagnons un euh, euh, « devis » etc. Bon. Là, nous allons créer une invoice. Là. Invoice, ça veut dire facture. Nous avons des modèles de base, mais maintenant, que nous des modèles de choisir d'autres types de... de, de, de, de, de, de nous sommes capables de créer d'autres types de, de, de, de, de factures. Nous choisissons belle facture et puis nous pouvons mettre le numéro que nous voulons dans la facture là. Et, par exemple, là, on a choisi une facture, un modèle intuit professionnel qui gagne par exemple article et quantité, le taux et le montant et puis taxe. Ok, si nous voulons tout, et, choisir l'autre modèle de facture, nous allons aller dans la formation dans le deuxième ça et puis nous download nous télécharger d'un modèle de template de facture. OK, On va aller sur le site de QuickBooks. Ben, et puis, qu'on on est là, nous choisit Invoice, dans le modèle de facture. Et puis, on prend le modèle de facture, on télécharger. Et puis, soit on enregistre les ordinateurs. Non. Après, on ouvre. Et puis, qu'on on est là, nous eh, bah, un modèle de facture à préférence. Donc, par exemple, donc, on doit retirer le, le mot anglais Invoice, on met facture, on fait ça, on fait la donner Et puis, Jusqu'à ce que qu on est là là, nous ayons là. La lumière nous modèlons ça là. Nous sommes capables de changer noir Nous sommes capables de mettre un logo là dedans les, si nous avons un logo euh, dans l'ordinateur. Et puis, non, nous sommes capables de changer. Si nous pouvons mettre un numéro de téléphone, nous avons ajouté un numéro de téléphone dans le nom, adresse email, etc. Là, par exemple, je fais un manette champion et je vais changer le Là, je vais faire une facture, je vais pour que je reconnais bien. Ok. Et puis, nous avons là, eh, faire. Je vais faire facture Zécléa, c'est non facture là, que je vais chercher pour venir. Si je vais garder ce modèle, je vais créer une copie. Je vais copie de facture euh, Et puis, je vais faire OK. Après ça, si je vais changer le nom, je vais aller dans Layout Designer. Je vais changer le nom, par exemple, modèle. Je vais aller dans Layout Designer. Et puis là, par exemple, je clique cliquer deux fois sur l'invoice. Je vais retirer l'invoice et je mettre facture. Ou bien, ou bien, je suis sur le OK? Et puis, je fais OK. Et puis, je Si je voulais me quitter au là, ou bien, tout, ça va être adresse même. Je voulais, par exemple, changer le nom, ou bien, je voulais pas changer le nom, mais je le plus grand. Je vais changer le fond de l'an, je vais le plus haut, je vais changer le type de culture, etc. Je faire OK. Et puis, adresse, je vais le suis là. Je suis capable de faire une belle facture. Nous vais le total, nous vais le crédit, et puis, balance. Ça, c'est un modèle de facture que je vais gagner qui est capable de euh, faire OK. Et puis, quand est là, on va fermer ça. Et puis, quand est là, malin aller dans le modèle facture. Au lieu de prendre Invoice là, malin là dans le template là, on choisit facture éclair Ou bien, on euh, fait copie facture éclair Là, ouais est là, il vient paraître là. Et puis, quand est là, on va commencer à client facture. Si on veut commencer eh, l'invoice eh, là avec avec facture numéro 1. Je vais commencer avec 1000 tout je vais faire avec 1000, mais c'est facture commencer avec 1000. Dans l'article, je ne vais pas choisir un client pour me bailler. Premièrement, je vais choisir un autre client. Si ce client c'est Albert, je vais Albert. Et puis, je vais faire tabulation. Est-ce que son client dollar lié, ou bien son client euro, ou bien son client est good, ou bien s'organiser comme monnaie actif là si son client de base par exemple comme tout puis faut qu'il y ait un payé en dollars qui est un client de base on fait setup l'un fait setup là par exemple ouais il doit démarquer type de client de currency le client que si c'est client dollar mais quel est le client tout les revenus si c'est tout si pas ça il y a euro en euro sur l'encotier ok mais par conséquent, il faut regarder dans le paiement de ce setting. Tout. Si c'est un client qui doit payer aux taxes, ou bien si c'est un client qui ne doit pas payer aux taxes. Okay? Par exemple, taxe setting. Si c'est un client qui doit payer aux taxes, il qui que ce taxe tax setting. Dans là la donne, Et puis, on dit type de taxe, c'est TCA, ça veut dire taxe sur le chiffre d'affaires. Et puis, là, on fait OK. OK. Et quand il y a là, tiens ça la un il m'a fait lettre pour lui. Il a lettre immédiatement par elle rétablissement les banques 10 dollars, on l'aide. Mais regardez bien pour voir en bas là, en bas, TCA, TCA apparaît immédiatement, les banques comme euh, et, et, en plus 40 centimes de TCA parce que les type de lettre que je fais, hein, on l'aide avec taxes, compris là-dedans. Si nous avons des produits, par exemple, qui sont pas taxables, depuis l'année après les produits, on nous dit que ne pas taxables Si ce sont clients aussi qui sont pas taxables, on voit, et il faut nous n'arrêter pas de payer nos clients pour nous dire qu'il n'est pas taxable. Là, ouais nos clients sont taxables, bah, même clients sont les clients, c'est Albert qui a en dollars, mais si on joue par exemple les paiement en euros, il pas qu'à utiliser même non-albers, il faut qu'on compte et client euro pour lui, que a en euros, parce que QuickBooks, faut, il ne peut pas permettre qu'un seul client ait soit en dollars ou en euros. Donc là, nous fermons ça. Si toutefois, on a, Albert a venu il dit qu'il a payé en payé. Je vais me je vais encore. En dit, et, et, et puis, nous, client, même si je dis euro. EU. Ils viennent comme si sont l'autre client, mais c'est même Albéa. Hein? Là, au lieu de choisir dollar, je choisis chois me euro. Là, je vais client euro. Et puis, toujours la paye de taxe, je vais quick. on voyez? Ils disent que je un taux de change que je fixer en dollar avec euro. C'est vrai, je vais euh, fixer taux de change là. Là, à, en bas à droite, il m'a dit 1 dollar, combien lié à 1 euro? Par exemple, il dit eh, eh, exchange rate, 1 euro égale à combien de dollars? 1 euro égale à, par exemple, à 80 eh, centimes de dollars. Il m'a fait 0, virgule, virgule, eh, 80. Par exemple, et il est capable et, euh, un, un, un euro capable 1 dollar 20. Donc, nous mettez là 0.80$ en euro. OK? Parce que c'est vous. Donc, c'est 0.80$. OK. Voilà. Donc, euh, changez changer que... C'est euh, même là. Il vient que vous en, la PM en euro. Lettre en euro. changer que monnaie de base, nous, c'est dollars que lien donc, si la paie est mon euro qu'on y a là, et si attiquement, attiquement écoutez, par exemple, et, et, et 10 euros, songez que c'est 10 euros que l'il et, non, là, c'est mal fait. C'est mal, mais bah, c'est, 1 euro, c'est 1,20$. C'est pas, c'est un des mal, bah, ma c'est 1 euro égale 1,20$. Ok. Hop, Pardon m'a et albert en euros. Exemple, un euro par exemple 1 euro c'est 1 dollar 20 c'est ma top avec un entre, euh, euro c'est 1 euro et un dollar 20 voilà et, par exemple je choisis même lettre là ok et puis comme si on compte euro que le monde a payé en d'euros au lieu de payer 10 dollars la paye est moins parce que les euh, euros plus fort que dollars Là où elle a payé moins 8,63$, elle convertit exactement entre 1,20$ et 1,20$. Nous regardons en bas à droite ici. Nous voyons que par exemple, 1$, dollar, toujours 10,39$ avec taxe. Mais en euros, la a payé moins, ça paye 8 euros 66 centimes. Si vous voulez, par exemple, faire un prix ou moins facturer à qui j'en pas être. ouais les taxe là, c'est 0,33$. Et puis, facture là, en total, en euros, le minimum, euros 66, et, et puis, et taxa à 8,63 au total. Donc, ok Nous fermons. Donc, ça veut dire que Konya qu là, nous fait le taux change de 1 euro. 1 euro égale 1 dollar. Enfin. Très bien. Et puis, nous fermons. Supposons que maintenant, on a fait une facture pour Albert encore, Konya qu qu qui vient acheter un pantalon. Donc, toujours aller, une facture pour lui. Et puis, facture là lui-même nous, toujours prend Albert, mais la paie maintenant 1 dollar normal, monnaie courante et puis, là, là pantalon pantalon que nous, tes ben, pantalons nous 15 dollars. songez que nous, tes montants, nombre de montants facture, et nombre de montants pantalons que nous gagnons dans le stock. Si nous voulons, par exemple, on aperçu de montants pantalon que nous gagnons dans stock. si oui, le stock-là, nous cliquez ici. Dans les, nous, oui, par exemple, nous gagnons à, à, à main nous gagnons 100 pantalons. Nous, pour quel pantalon et puis, nous, nous avons 100 pantalons en stock, nous fermons ça. Et puis, là, nous disons, nous, il nous prend, nous, nous prend trois pantalons. À 15, nous avons 45. Immédiatement, les pantalons taxable. Si, par exemple, vous avez fait un bail, vous avez faire, normalement. Ou d'ailleurs, fait un bail, vous dit non un Donc, vous fait un dollars. Mais avez fait un payer un le fait un donc, il venait 1,80$, et puis, et au total, de 45$, dollars, total, en dollars, il venait 46,80$. Immédiatement, nous entrons. Si, par exemple, nous avons besoin, de combien de pantalons que euh, nous étions, nous allons par exemple, dans article là, et immédiatement, nous regardons dans tout le pantalon nous voyons exactement ici, là, nous voulions 97 pantalons parce que nous avons trois et déjà le, en, en temps réel, nous banons le, l'estimation le, le de stock que nous mettions Donc c'est pour ça que nous mettions l'économie en lait, etc. Si nous voulions nous aller, par exemple, euh, euh, toutes les factures en l'air, euh, comme l'icône, nous faire toujours « View » et puis là nous faisons Add, Create, Invoice » et puis là nous avons les factures, nous voulions en l'air. Mais « facture » changeait que « facture » ya si faire facture et, et invoice ça c'est le vente disons à crédit mon opé, pour payer mais on vend la bonne partie l'argent et donc l'autre partie si mon on au cash faut pas faire facture ou bien faut pas faire invoice pour lui faut faire reçu ou receipt c'est pour ça qu'on est là nous pas créer un autre type de reçu et pour mon on paye l'on paye cash on cash payment par exemple là nous allons dans tout tableau, eh, dans, dans, dans home page nous allons chercher reçu. Par exemple, toujours eh, eh, dans home page nous allons prendre eh, reçu. Par contre, bah, si ça m'a reçu facture. Euh, ok. Receiperment, customer, accept check, enter, voilà Voilà, délice. Là, c'est eh, reçu, sale reception. C'est a reçu qu'on fait bah, tous les jours. On n'a pas haut les pages, cash, au fait type de reçu. Si nous voulons, par exemple, créer un modèle de reçu pour lui nous, toujours, nous allons toujours aller dans le formatting et puis aller dans le download, nous chassons celles de reçu. Exemple, on n'a là, par exemple, on a acheté un pantalon en crédit, copier On avons acheté les fonds de l'hypocope. Là, on a un P.O. cash. au cash, par exemple, e, un pantalon. OK taxable et puis souvent on va combien pendant nous éteint là toujours comme nous t'ai dit nous éteint 97 et puis nous fermons et puis nous la coup nous avons payé cash on crée un cash si nous prenons par exemple même et albert là encore en dollars les pays nous cash et acheté deux pendant non l'acheté deux trois pendant le crédit et deux pendant un cash coup nous avons toujours taxable nous fait entrer si par exemple dans la liste des customers ici pour nous par exemple qui client qui doit nous Albert il doit nous 57 dollars 20 et avec et, et deux factures que de nous portons ensemble avec les là ça fait 55 mais nous pas il pas ajouté, 45 plus 10, ça fait 57 et, mais nous pas il pas ajouté 31 20 parce que 31 20 il paye nous en cash Albert Albert en dollars ok donc c'est pour ça Kounya la, si Albert vient payer, vient payer pantalon, a, ok, kounya comme il doit au total il doit 57 dollars vingt, il ni pantalon ni chemise, kounya la, font l'aller dans Albert nous font clic droit sur lui, nous nou, nou allons en bas nous disons recevoir ici nou recevo, recevo l'argent sur facture Albert. A. Exemple, ils viennent balon et tableaux ça, le tableau là nous ait Albert et puis nous avons deux factures pour Albert que nous non exemple, si le BPN a une première facture, donc à cliquer sur une première facture pour lui. OK? Et puis, il ballons montant de 10,40$. Si le BPN a toutes les deux factures, OK? Les, nous nous, nous cliquons là, le montant de deux factures, il montant a montant de 57,20$. Et puis, qu'on y a là, nous sommes capables de choisir dans quel compte que nous allons déposer l'agence à C'est compte euh, receivable, c'est-à-dire compte à recevoir. Mais bon, l'autre genre que moi j'aime toujours faire et qui est très intéressant, nous créons un compte à part pour être capable de distinguer exactement tout le côté de l'argent malé, tout le côté de l'argent de cash et tout le côté de l'argent de crédit Je Nous créons un compte à part pour ça, comprends? Mais maintenant, montrer dans une prochaine vidéo comment vous créer un compte. Mais pour l'instant, nous avons un compte à recevoir et puis nous faisons OK. OK? Et puis qu'on est là si qu'on est là nous vienne par exemple nous avons compte en banque nous voulez transférer l'argent dans, dans compte en banque que on est là capable de transférer l'argent dans un compte en banque dans banking par exemple et si on a fait dépôt il dit nous faut nous créer un compte en banque nous on dit oui et puis qu'on est là nous créons prendre là par exemple nous allons Scotia maintenant ou bien Union Bank après Union Bank OK Union Bank qu'on est là L'agence a que nous ne recevons pas, par exemple, nous n'avons ni le compte dollar dollars, premier dollar, 57 dollars, M. les hein, ni 31 dollars, nous transférons tous les deux dans le compte de Unibank, Nous On va, tous les deux, ça va, dans le compte Unibank. Ça fait 88 dollars que nous avons ce compte Unibank, là. nous avons les fonds à déposer, nous déposer maintenant sur le compte dollar. OK. Et puis, voilà. Ça nous pas aller trop loin avec de passer chaque ça son leçon particulière. Donc okay, que sommes là, non non supposé que vous comprenez. N'a avec l'autre vidéo encore pour être capable de montrer comment nous fait fonctionnement de compte. Si vous n'b pas comprendre, vous êtes capable écrire nous et vous voyez et faire un petit commentaire avec nous et puis partager la vidéo ça qui a intéressé nous et capable de faire l'autre vidéo pour nous même. Donc si ça intéresse aussi, vous pouvez faire nous connaître. Merci que vous avez regardé la vidéo. Un bon rendez-vous. À la prochaine pour une autre euh, vidéo. Merci à tous.